En on résout un problème qui existe depuis longtemps qui est la préparation de données. Donc le but du jeu, c'est sur les plateformes Hadoop, sur les plateformes Big Data, que les business analysts, que les data analysts puissent eux-mêmes interagir avec la donnée. On veut que les gens fassent de l'Excel sur de la dope. Donc de la préparation de données avant de faire leur analyse. Aujourd'hui, on est 120 personnes dans le monde entier. On existe depuis deux ans en Europe, depuis un an en France. Euh, on a euh, une cinquantaine de clients, entre 50 et 100 gros clients. Une belle activité et un beau produit avec plein de choses qui arrivent. Aujourd'hui, les projets Big Data, ça démarre, mais demain, ça va être, il faut que ça soit en production, que ça soit industriel. Donc on a vraiment un accent là-dessus, on est déjà très bien sécurisé, mais on continue sur l'industrialisation des processus.